Je veux que soit posée la question de notre quotidien. Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Une société de vigilance. Oui, il se trouve que j'ai rencontré Alexandre Benalla récemment lors d'un déjeuner au Fouquet, d'ailleurs extrêmement bien sécurisé désormais. Hein. Merci les CRS. Hein. Et je dois vous avouer que j'ai été séduite par cet homme. Non mais, n'y allons pas par quatre chemins, ce grand gaillard costaud m'a quelque peu hmm, touché, je dois dire, hein, son intelligence, son franc-parler, sa, sa vérité, quelque part. Voilà, il m'a séduite, il m'a séduite, je dois, je dois vous l'avouer. Et il faut quand même le dire, hein, il a été traîné justement dans la boue. Qu'est-ce qu'on lui reproche hein Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement Moi je ne sais pas. D'avoir menti à la justice et aux parlementaires Oh, laissez-moi rire, on le fait tous hein. D'avoir traficoté avec la police, d'avoir dissimulé un, un coffre-fort, oh, la broutille, franchement. D'avoir cassé la gueule à quelques gauchistes, à quelques, quelques pouilleux mélenchonistes. Non mais franchement, voilà la belle affaire. Hein. Notre police fait la même chose depuis l'illustre chaque jour hein, que Dieu fait. Et puis ça, passe, ça se passe très bien. C'est normal. Hein. C'est comme ça qu'on enfin qu'on qu gouverne hein, une main de fer dans, un, dans la gueule des manifestants. <rire> Ah oh, je vous l'ai dit, je suis un véritable bouton train, <rire> impayable. Enfin, impayable, il faut me payer quand même. Hein. Ah oui, on rigole, on rigole, mais là-dessus, <rire> on rigole pas.